Les accessoires complémentaires. Alors, il y en a toute une panoplie, euh, tout aussi intéressants les uns que les autres. Mon intention ici, ce n'est pas de faire de la représentation et de vous inciter à l'achat, c'est simplement de vous faire connaître les produits qui sont disponibles pour que vous puissiez éventuellement, si vous en avez le désir, euh, vous diriger vers d'autres types d'activités de programmation avec Dash. Alors, les voici. Alors, voici le premier ensemble d'accessoires pour Dash et Dot. Alors, c'est probablement les premiers là, qui sont sortis sur le marché, selon ce que j'en ai vu. Alors, dans cet ensemble, la grande barre orange que vous voyez ici, euh, c'est la lame poussoir de Dash. Donc, on l'installe à l'avant sur ses pattes. Ça lui permet de pousser des objets devant lui. C'est un accessoire fort intéressant, mais en fait... Euh, ce qui est encore mieux, selon moi, c'est d'aller travailler la créativité des enfants en utilisant les connecteurs Lego et en fabriquant vous-même votre lame poussoir pour euh, le ramassage là, des petits objets avec Dash. Vous avez également, on le voit sur la tête de dot actuellement, le crochet de remorquage. donc Il peut être placé sur la tête de dot, mais il peut aussi être placé sur les fesses de Dash et on peut, à ce moment-là, euh, accrocher un élément que Dash va pouvoir tirer. Alors, on le voit ici, là, sur ses fesses à l'arrière, le crochet de remorquage. La lame poussoir. Alors, je termine maintenant avec euh, les derniers accessoires euh, de cette image. Ce sont euh, les oreilles de lapin et la queue de lapin. C'est des accessoires euh, plus décoratifs, mais qui peuvent aussi permettre de suspendre d'autres. La queue de lapin, moi, je l'ai déjà vue également euh, portée au visage de Dash pour faire comme un micro, comme un DJ. Donc, euh, ce sont des accessoires euh, plus à titre de déguisement. Prochain accessoire, le xylophone de Dash, dont nous avons parlé dans la brève présentation des applications. Donc, voici comment il se fixe. Alors, avec le petit bâton, Dash peut jouer du xylophone. Voici maintenant la catapulte de Dash qui lui permet de lancer trois petites balles colorées. Euh, dans l'ensemble, viennent également les six petites cibles que vous voyez là, à côté de Dash qui peuvent être assemblées euh, en hauteur pour euh, euh, qu'on puisse lancer des balles dessus également. Donc, voilà la catapulte. Voici maintenant la pince de Dash. Alors, euh, cette pince euh, est construite à partir d'accessoires Lego. Euh, C'est une pince qui permet à Dash d'agripper des objets et de les déplacer. Donc, vous le voyez ici avec un cube. Euh, D'autres éléments sont fournis. La pince, elle peut euh, pincer et elle va lever légèrement l'objet aussi. Donc, je vous montre la boîte. Donc, ça contient un grand dé, une balle, euh, le petit kit avec tous les petits morceaux, ainsi que des cartes, des petites cartes de défi qui vont simplement vous aider à bien comprendre comment utiliser la pince une étape à la fois. Très, très bien construit. Alors, euh, voilà pour la pince de Dash. Voici maintenant le sketch kit. Alors, le sketch kit, c'est un ensemble de crayons euh, qui vient avec un support pour accrocher à Dash, ainsi que quelques cartes défis. Alors, euh, ça s'utilise sur un tapis que l'on peut également acheter euh, chez Wonder Workshop, un tapis qui est un espèce de tableau blanc souple. Alors, le sketch kit va nous permettre de programmer Dash pour créer des dessins et des formes sur le tapis qui est ensuite effaçable. Alors, voici l'ensemble de cartes de défis de Dash. C'est la petite boîte qui contient 24 cartes de défis. Alors, euh, ce sont des cartes de défis qui se réalisent avec l'application Blockly. Les cartes de défis sont offertes uniquement en anglais. Euh, par contre, je dois vous dire que c'est très simple à traduire. Donc, d'un côté, vous allez avoir la mise en situation. Et euh, de l'autre côté, comme vous voyez au bas ici, là, vous avez les consignes d'utilisation. Ce que moi, je faisais, c'est que j'achetais l'ensemble une fois pour la classe. Alors, je présentais la carte là, pour la mise en situation que je traduisais en français. Et de l'autre côté, j'illustrais au tableau là, les consignes en français. C'est vraiment très, très simple à utiliser. Alors, voici l'ensemble des cartes complètes. Euh, qui vient avec également un livre, je vais sélectionné sélectionner ici, voilà. Alors, le petit ensemble de cartes, là, on a la version complète qui contient 72 cartes, euh, qui sont à la fois pour Dash, mais également pour Dot, toujours à utiliser avec l'application Blockly. Ce qui est intéressant, c'est le guide d'enseignement qui vient avec, donc c'est un peu... Euh, euh, il y a quelques... Petit conseil là, pour les enseignants pour l'utilisation, mais surtout, il y a les clés euh, en capture d'écran pour euh, arriver à résoudre les petits défis euh, qui sont euh, sur les cartes. C'est encore une fois un outil qui est offert uniquement en anglais chez Wonder Workshop, du moins pour l'instant. Malgré tout, euh, moi je pense que c'est un outil fort intéressant parce que euh, on peut en un simple coup d'œil là, comprendre là, le défi qui est proposé et le traduire facilement aux enfants. Alors, euh, le contexte est euh, euh, sur le recto de la carte et au verso, là, vous avez des consignes qu'on peut facilement reproduire là, au tableau blanc en français. C'est des petits défis là, qui durent environ là, une vingtaine de minutes au gros maximum, je dirais, et c'est très, très, très ludique. Alors, euh, voilà pour euh, cet ensemble.